Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Et merci d'être venus aussi, euh, aussi nombreux à cette keynote. Euh, je me présente, je m'appelle Loïs, je suis en CM1, j'ai 9 ans et j'adore la programmation. Et plus tard, je voudrais être créateur de jeux vidéo. Je vous présente ma sœur. Bonjour à tous, je m'appelle Saskia Blanc, j'ai 12 ans et je suis en 5e. Alors, je suis vraiment très honorée d'être ici devant vous à cette keynote. Euh, comme Loïs, j'adore la programmation et plus tard, j'aimerais bien être développeuse en informatique. Euh dans cette keynote on va, on va vous montrer comment donner envie à vos enfants de programmer euh, on va pas vous dire pourquoi parce que ça vous, vous le savez sûrement déjà mais on va concrètement vous montrer comment on va vous présenter tout ça avec mon père Sébastien Blanc bonjour à tous <rires> alors alors euh je suis très ému d'être là avec euh, mes enfants, euh, pour une keynote d'ouverture en plus, c'est super. Euh, je vais essayer de ne pas être trop ému. Euh, alors, comme le disait Saskia, c'est pas une keynote comme les autres, ça va être très, très concret. Euh, on va vraiment vous montrer concrètement comment euh, faire du code avec vos enfants. Et vu qu'on parle de code, Saskia, je pense que tu as quelque chose à nous dire pour tous se mettre dans de bonnes conditions, vous allez fermer les yeux pendant 20 secondes et essayer de vous souvenir de la toute première ligne de code que vous avez tapée. Essayez de vous souvenir, euh, quelles étaient vos émotions, vos sentiments. Vous avez essayez de vous, euh, de vous souvenir, euh, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez appuyé sur entrée et que la ligne de code s'est exécutée. Vous avez peut-être 15 ans, 20 ans, 8 ans, 29 ans. Alors, c'est parti, 20 secondes. Allez C'est pas fort le son. T'inquiète. Bon, le temps est écroulé. Qui veut partager son souvenir Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager son premier souvenir David, devant. Alors c'est une super question parce que je me, à chaque fois je raconte cette histoire à mes enfants. Ma première ligne de code c'était sur un ZX81, un kilo -octet de RAM, pour les vieux. Ouais. Et ma première ligne de code c'était un print avec des guillemets et j'ai dit quelque chose, un texte qui devait, je ne sais pas, me prendre 5 minutes à écrire. Et voilà, c'était ma première ligne de code. Merci. Bravo. On peut l'applaudir Et toi papa, quelle était ta toute première ligne de code Alors moi, ma toute première ligne de code, c'était il y a une paire d'années aussi. 50 ans. Ouais, au moins cinquante ans. Bon, 50 ans quand même. <rire> c'est il y a une trentaine d'années. D'ailleurs là c'est moi sur la photo. C'est mon père qui m'a envoyé ça. C'était en 86 je crois. Et euh, mon père qui est en train de me montrer euh, un ordinateur. Donc moi j'étais chez moi en train de jouer au Lego, j'avais l'âge de Loïs. Et mon père, qui était un stit, rentre du boulot avec un gros carton, et il fait « Seb, tu sais, j'ai un ordinateur là-dedans. Est-ce que tu veux m'aider à l'installer ?» Et on découvre ça ensemble. Moi, je fais « Ouais, bien sûr et tout ». Donc, il sort le gros moniteur, il sort le petit ordinateur noir. C'était un MO5 Thomson, peut-être que certains d'entre vous connaissent ça. On branche tout ça, on l'allume, et voilà ce qui apparaît. Une ligne de commande basique MO5. Et là, je vous montre, c'est vraiment un émulateur, c'est le vrai de vrai. Et puis, il me sort un petit livret, c'est le vrai, je l'ai gardé, avec plein d'instructions, il a fait ben, « Regarde un peu » et essaye de découvrir ce que tu peux faire. Et je me souviens, la toute première chose que j'ai tapée, c'était... Oh Et là, ça écrivait Sébastien. Et là, je commençais à trouver ça génial déjà. Mais je continue à regarder dans le petit livret, et là, la deuxième commande que je tape, c'est « box F ». Et ça me fait un carré jaune. Et alors là, mes amis, là, mes amis, c'était le, le jaillissement, jaillissement de l'esprit. <rire> tout à coup, tout devenait clair. Euh, moi, j'étais euh, passionné par les jeux vidéo. Tous les jours, je passais devant une petite boutique, comme on n'en fait plus d'ordinateur. Il y avait des Commodore 64 dans la vitrine avec un jeu de foot. Et pour moi, c'était de la pure magie. Mais tout à coup, je me rendais compte que moi aussi, j'allais pouvoir faire ça. Et comme Loïs, je voulais devenir créateur de jeux vidéo et je suis devenu développeur Java EE. Mais bon... <rire> Dommage Pour être tout à fait honnête, ce n'est pas avec le, euh, le, euh, le basique que j'ai commencé à m'épanouir avec la programmation. C'est quelques semaines après, avec un langage créé par ce monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qui c'est Personne Eh oui. Alors, est... parce qu'il n'est pas très connu, c'est Simour Papert. Cette personne, c'est Simour Papert. Pour moi, c'est la référence. C'est cette personne, c'est grâce à cette personne que je suis là devant vous aujourd'hui et que je fais le métier qui me passionne. Simour Papert était un brillant mathématicien, un brillant informaticien, mais il était aussi passionné par les sciences de l'éducation. Il a collaboré pendant de nombreuses années avec... Euh, Piaget Piaget, qui est un peu le pape des sciences de l'éducation. Et une des théories de, de Piaget, c'est euh, le constructivisme. C'est-à-dire que les enfants construisent leur intelligence en expérimentant. Par exemple, un enfant de 3 ans qui fait ses, ses cubes, qui fait ses tours, qui va tester tout ça. Et après, un enfant qui fait avec des Lego, par, par exemple. Avec des Lego, par exemple. C'est moi, lui, il s'est dit, bon, ben, je vais adapter cette théorie à l'informatique. Et je vais créer un langage pour ça, pour que les enfants découvrent la programmation, mais aussi puissent euh, s'épanouir euh, intellectuellement, on va dire. Avant de vous parler de ce langage, il a écrit un livre qui s'appelle « Mindstorms », qui explique tout ça. Si vous connaissez les Lego Mindstorms, les robots, c'est un hommage à ce livre-là. Ce livre a été traduit en français. Et a... devinez à... comment il s'appelle ?« Le, Le jaillissement de l'esprit ». D'où le titre de notre conférence. Ok Et donc, c'est Moore a créé un langage. Ce langage, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Avec la petite tortue. C'est Le logo. Ok. Donc, le logo, au lieu de vous en parler avec plein de slides, c'est parti pour la première live démo pour Loïs et Saskia. Et on va faire ça sur l'émulateur MO5, bien sûr. Attention, je charge le logo. C'est parti Allez, le Saskia et Louis. Alors, euh, le logo, ça se présente comme ça. On a ici notre tortue et là, on tape nos commandes. On va commencer par faire une commande de base. Avance, 50. AV pour avance, 50, donc de 50 pas. Ensuite, on a notre tortue qui a avancé. Maintenant, on va la faire tourner euh, à droite de 90 degrés. Donc TD pour tourne droite, 90 pour 90 degrés. Et ensuite, avance, 50 encore. Et on répète. Mais là, tu es en train de me faire un carré, en fait. Oui, en quelque sorte. Euh, et il n'y a pas moyen de, de faire ça de manière un peu plus efficace Ben si, il y a une boucle. Ah, avec une boucle Loïse, tu peux me montrer ça Comment on peut faire ça avec une boucle Ok. Lève-toi en encore, on te voit pas. Non, je m'en fous. Tu <rire> mets « répète ». Répète, ok. 4, Car un carré à 4 côtés. Voilà. Ouais. Euh, Avancer de 56 dans toutes les démos, il a toujours fait 56, on ne sait pas pourquoi. Euh, tourne, droite, 90. Voilà, et on ferme les crochets. Et on a notre, et on carré. A notre carré. Ça, c'est super, Saskia et Mais moi, j'aimerais bien pouvoir faire des, des carrés à volonté et de, de toutes les tailles que je veux. Bah avec une procédure et un paramètre d'entrée bien sûr. Ah bah oui une procédure c'est un peu comme une méthode en Java. Oui c'est ça. ça. Okay. Alors on commence en faisant pour carré. Alors là on va faire deux points de taille pour notre paramètre d'entrée. Euh, papa comment on fait les deux points déjà Ah. <rire> Hop. Père programming. Père programming. <rire> et là on va en quelque sorte refaire ce que Louis a fait à un détail près. Donc AV, là, ça va on pas être... Le 4. Ah oui. Le 4. On on peut... 4. Alors, avance, là, ça va être deux points taille, du coup. Donc le paramètre d'entrée. Et TD, 90 degrés. Et là, on finit de définir notre carré. On a défini carré. Voilà. Et notre procédure est stockée. Loïse je te laisse tester. Carré euh, 70, par exemple Carré 30, carré 56, et on peut faire des carrés à la taille qu'on veut, autant qu'on veut, c'est super. Donc là vous avez vu que qu'en euh, quelques minutes déjà on a, fait, on a vu quelques notions de programmation, on a vu les boucles, les variables, les fonctions, euh, et en même temps on a fait un peu des mathématiques aussi, c'est ce que Simon Parperte voulait, il voulait un environnement... Euh, confortable pour que les enfants apprennent les mathématiques en utilisant un ordinateur. Euh, et en parlant, on va faire une dernière petite démo. Euh, Louise, dans un cercle, il y a combi euh, combien de degrés fait un cercle 360. 360. Et on peut répéter une procédure. Bah oui. On va essayer de faire un cercle avec nos carrés. Du... Donc. Euh, on peut faire. Euh, euh, 360, ça va faire un peu beaucoup. On divise ça par 20, ça fait. 18. 18. Ok. Répète 18 fois. Euh, carré. Euh... 56. 56, allez voilà. Et elle tourne à droite de 20 degrés du coup. Parce que 18 fois 20, Loïs 360. Et ouais. Allez, on teste Allez Et vous voyez, on peut faire des super jolis trucs. Ok Donc là, on a une figure. Donc ça, c'est le logo. Euh, je vous conseille d'en faire avec vos enfants. Franchement, c'est très sympa. Peut-être pas la version MO5. Il existe des versions en ligne et tout ça. Euh, mais pour être tout à fait honnête, avec Saskia, j'ai pas commencé avec le logo. J'ai commencé avec un autre langage. Et c'est là que Saskia va nous partager son jaillissement d'esprit. Alors moi, je me souviens, j'étais assez petite, je devais être en CE1 ou en CE2. Euh, je venais souvent dans le bureau de papa qui travaillait à la maison et je voyais sur son ordinateur plein de lignes de code compliquées où je comprenais rien. Et un jour, je lui ai dit, je pourrais pas faire un peu comme toi, mais en un peu plus simple. Et du coup, il a cherché, parce que le Java, c'était trop compliqué pour moi, et il a trouvé un langage avec lequel je me suis vraiment épanouie et je m'amuse encore avec aujourd'hui. Euh, et c'est là où j'ai eu mon jaillissement de l'esprit. Scratch, qui est le descendant du logo. Et c'est le vrai descendant du logo. Parce que Seymour par Pert, en fait, il a inventé le logo au MIT, à Boston. Il a monté une équipe là-bas. Et cette équipe a continué à travailler. Et il y a une dizaine d'années, ils ont sorti Scratch, qui est donc vraiment le petit frère de logo et qui repose sur les mêmes principes, la même philosophie. Euh, et encore une fois, au lieu de vous en parler, c'est parti pour la deuxième live-démo de Scratch. Euh, non. Hop. De tracé, on y va. C'est parti, Loïs. Euh, ouh là là. Ouais, dans Loïs. on va faire fichier. Nouveau. Allez, c'est parti. Alors Scratch, ça se présente comme ça. On a notre scène avec notre lutin en anglais, un sprite. Et ensuite, on a nos différents blocs qui sont rangés par thème, par exemple, mouvement, apparence, événement, contrôle. Et ces blocs, on va, les associer, euh, on va les assembler et ça va créer un script qui va être associé à un lutin, à un sprite en particulier, là en l'occurrence un chat. Donc on peut, on peut mettre plusieurs lutins, pour l'instant on n'en a qu'un. Donc on commence, quand le drapeau vert est cliqué, il va se passer quelque chose. Dans mouvement, avancer de 10. Donc quand le drapeau vert est cliqué, le chat avancera de 10. Donc, on appuie sur le drapeau vert et notre chat avance de 10. Mais il faut toujours qu'on réappuie. On ne pourrait pas, Loïse, faire comme, euh, comme un logo une boucle Bah, ben, si, il y a euh, le, répé le répéter indéfiniment. Dans contrôle. Donc, on teste. Alors là, on a notre chat, on n'a pas besoin de réappuyer, mais on a un nouveau problème. Maintenant, il se coince dans le côté de l'écran. Donc, euh, même si on le tire vers le milieu. Eh ben il va quand même il va quand même retourner vu qu'on lui a dit de répéter indéfiniment. Et donc pour arrêter ça on va faire rebondir si le bord est atteint pour pas qu'il se coince dans la scène et fixer le sens de rotation position de gauche à droite pour pas qu'il ait la tête à l'envers c'est juste une question de position. Alors là déjà c'est beaucoup mieux mais là notre chat, on dirait qu'il glisse quand même parce que euh, comme s'il faisait du ski. <rire> mais euh, on va le faire marcher maintenant. En Scratch il existe des costumes qui sont de oh, différents dessins qui sont de différents dessins. Euh, Loïs, vas-y, montre les costumes. Attends. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pas <rire> Et euh, à ces costumes, il y a les pattes qui vont bouger, en fait. Et donc, quand on va les faire défiler, ces deux dessins, ça va donner l'illusion que le chat marche. Loïs, je te laisse nous expliquer quel bloc il faut rajouter dans « Répéter indéfiniment » pour que notre ouais. chat... Euh, il faut rajouter dans « Apparence », tu dis « Costume suivant ». Et là, notre Et chat euh, court euh, pour lieu de marcher euh... Une seconde pour euh, qui... qui euh, ouais, sauf que là, c'est un, peu, un oui, peu trop long. On va mettre euh, plutôt... Non, je sais le 0,2 secondes, c'est bien. Alors là, on a notre chat qui marche. Euh, mais bon, notre chat, on, on l'a fait marcher et tout ça. Mais euh, c'est un peu triste. Il est dans un environnement tout blanc, tout sinistre. On va changer ça en mettant un arrière-plan dans la bibliothèque d'arrière-plan, où on peut en trouver plein. Je sais, mais là, ça, il y a ça. Euh, donc, euh, par exemple, lui, comme s'il était dans un parc, notre chat. Euh... <rire> il y a un petit bug, le chat fait que monter, au lieu de rester droit. Non, voilà, c'est bon. <rire> ça me m'a Pas grave, c'est les Demogats qui s'amusent avec nous. Là. Voilà, regarde, c'est bon. Voilà, Vas-y, remets-le bon. bien. Que non, dis, je vais le reprendre, et repartir. Non, ça va. Loïs, en logo, on a fait une procédure. En Scratch, on peut faire quoi En logo, on a fait une procédure. En Scratch, on peut faire quoi euh, On peut créer un bloc. Donc, on peut créer ses propres blocs. C'est comme une procédure. Alors, euh, Ce bloc, on va l'appeler comment Ben, marché. Et euh, Alors là, on pourrait rajouter des paramètres d'entrée, mais on n'en a pas besoin. On pourrait rajouter un nombre euh, ou tout ce qu'on veut. Mais là, c'est pas la peine, donc on n'en met pas. Et on va mettre tout notre script à part, quand drapeau vert est cliqué, dans « Définir marché ». Et on dit maintenant, quand le drapeau vert est cliqué, marchez. Donc, ça ne va rien changer à l'écran, mais euh, c'est comme ça, on a un bloc. Euh, maintenant, on va prendre un nouveau lutin, dans la bibliothèque des lutins. Euh, dans Fantasy, je te laisse choisir. Non, je là, je... non lui, tu peux pas, il ne marche pas. <rire> lui, il n'y a qu'un costume, on ne peut pas le faire défiler. Donc, tu le mets, voilà. Et là, on va en quelque sorte copier-coller euh, notre bloc, euh, grâce au sac à dos. Alors, montre un peu le sac à dos. Ça, c'est un peu le pomme.xml de nos projets Java. Hein. Voilà. Donc, tu peux le voir parce... comme ça. Ah, oh, merde. Voilà. Et maintenant, tu le mets dans j -voile. Et tu rajoutes quand le drapeau vert est cliqué, marcher. Et vas-y. Et maintenant, on a nos deux lutins qui marchent. Oh ah oui, attends. Voilà. Voilà. Fait... Euh... Alors, là, on a fait tout ça sur la version 2 de Scratch, mais en août, il y aura la version 3 qui sort, qui ne sera plus faite en Flash, Et mais en... en JavaScript. Et en HTML. Et en HTML. Donc, Parce que là, c'est du Flash. Euh... Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, donc si vous voulez faire du scratch avec vos enfants, euh, ce que je vous conseille de faire, c'est exactement la même démo qu'on vient de faire maintenant. Peut-être pas les blocs encore, mais euh, tout le début. Vous passez 20 minutes avec lui. Euh, et puis après, vous le laissez tranquille, votre enfant. Vous partez. Vous partez. Pendant une heure, vous le laissez. Et vous, vous allez pouvez... vraiment être impressionné parce qu'il aura fait. Vous venez après, vous lui donnez quelques indices. Et vous allez voir, vous allez vraiment être impressionné. Hein. Ouais. donc c'est notre conseil. Alors, euh, donc Scratch 3 va sortir euh, en août, il est open source et ça me fait la super transition pour vous euh, parler de la suite. C'est... Il y a quelque chose que nous, on n'avait pas avec Logo, avec nos ordinateurs, c'est Internet. Avec Scratch, vous avez vu, c'est en ligne. Scratch est sur Internet. Donc, il est très facile, Louise, de, de partager ses connaissances. Ou et de, de rejoindre la, la communauté. communauté. Avec Scratch, ils, tous les projets qu'on fait, il suffit d'un clic et n'importe qui dans le monde peut voir votre projet, et... mais encore mieux, il peut aussi voir à l'intérieur de votre projet. Donc il peut voir votre code, comment vous l'avez fait, et il peut s'en inspirer et tout ça. Et ça va même un peu plus loin... Euh... Ça commence dès l'école. Oui, mais euh, euh, l'arbre... Ah oui. oui <rire> Toi, papa, quand il y a un projet GitHub qui te plaît, qu'est-ce que tu fais Alors moi, quand il y a un projet GitHub qui me plaît, je le fork. Eh bien, en Scratch, c'est pareil. Mais... Ça s'appelle remixer. Euh, donc... L'arbre des remix. Voilà. Alors, en fait, quand on va... tous les remixes, ils vont être regroupés dans un arbre. Ça s'appelle l'arbre des remixes. Euh, pour exemple, ici, on a notre, on a notre projet de base. Et là, à chaque branche, au bout de chaque branche, on a un autre projet qui a été remixé. Donc la personne a pu changer les lutins, a pu euh, rajouter des scripts à sa façon. Et il y a même des fois des gens qui font des euh, remixes, de remixes. Des forks de forks fork. <rire> Et toutes ces branches créent un arbre. Donc voilà. c'est génial, vous voyez, euh, Saskia, elle, elle découvre des projets, elle le remix, elle s'en inspire. Il y a d'autres gens qui remixent ces projets. Et ça peut commencer très tôt, ça peut commencer à l'école. Loïs, en fait, lui, jusqu'à il y a trois mois, il s'en fichait pas mal de la programmation. Et à l'école, ils ont commencé à faire du scratch, parce que c'est dans le programme maintenant, et les enseignants doivent faire du scratch, enfin, ils doivent aborder la programmation. Euh, la maîtresse était un peu en panique, parce qu'on ne l'avait pas formée. J'ai un peu formé la maîtresse, et... <rires> Et elle était super motivée, et depuis, c'est un peu la folie. Et ce qui est génial avec Scratch, c'est que Scratch, on peut créer un compte enseignant. Et l'enseignant peut créer une classe, un studio, où tous les enfants se retrouvent. Okay. Et vas-y, Loïs, montre-nous un peu ça. Je te laisse un peu... La ça je... marche pas ah, ah si. aussi, aussi. Euh, Ça charge. Les gens, le, le Wi-Fi n'est pas ultra vélo, on va dire. Là, je vais aller dans ma classe. Ma classe, donc ça, c'est la classe de il y a tous les élèves et là, il y a le meilleur, c'est le studio de la classe, où il y a tous, tous les projets de toute la classe qui ont fait. Et les moi, projets. il y a celui-là que j'ai fait, euh, celui-là, celui-là, celui-là. Montre-nous le meilleur, là où toi, tu as eu ton jaillissement d'esprit. Parce que Loïs adore les jeux vidéo, il adore les vieux jeux, il adore Mario. Et il s'est dit, ben, je vais faire un Mario. OK, donc, okay. montre un peu l'intérieur. Regardez tout ce code qu'il a écrit. Bon, il y a beaucoup de if-else, mais on va le pardonner, c'est un jeune programmeur. Donc, Loïs, c'est lui qui a quasiment tout fait. Je l'ai un petit peu idée au début. Et euh, il s'est dit, bah, je vais faire un... Euh, Vas-y, explique ton jeu, Loïs. Bah là, c'est Mario, il se présente et après, euh, ben... Bah... Hop, il peut sauter. Il peut attraper des pièces, Attention. il peut sauter sur les méchants. Ah, qui oh. <rire> Alors, il n'arrive jamais à gagner à son propre jeu. Jamais. Mais combien de temps t'as mis pour le faire, ce jeu, Loïc Cinq jours. Donc cinq jours. Et là, pareil, je venais le voir. Après, je le laissais deux heures, je revenais. Il faisait, disait, papa, comment on va faire pour le faire sauter Et après, il faisait, comment on peut passer de tableau en tableau On a introduit des variables, tout ça. Et ça, dans sa classe, il y a des copains qui ont commencé à le remixer, s'en inspirer. Non, il n'y a personne qui l'a remixé. Oui, mais il y a plein de projets, il y a plein de projet, d'autres projets. Euh, bon, et pour finir sur la communauté ce qui est génial oui. donc euh, dans la classe <rire> vous pouvez l'applaudir parce que c'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait et, et pour finir sur les remix, ce qui est génial c'est que pour une fois les enfants en classe on, ils ont le droit et ils sont même encouragés à se copier les uns sur les autres parce que le code est libre et moi je ne bon, euh, le savez peut-être pas je travaille chez Radat, donc toutes ces notions d'open source me touchent beaucoup et si on peut déjà commencer à apprendre ça aux enfants très tôt bah c'est super Ok Bon, merci beaucoup, Loïse. Oui. Moi, j'étais allée faire un petit tour sur le studio de leur classe, et j'ai été vraiment impressionnée par les projets des élèves. C'était vraiment super bien. Donc, ça, c'était ton jaillissement, voilà. Euh... <rire> Est-ce qu'on va trop vite Ouais. Bon, bon, ben... 20 minutes, ouais. <rire> <rire> Le scratch, c'est bien. Mais il va y avoir un moment où vos enfants veulent aller un peu plus loin. Saskia euh, elle sais continue sais à sais faire, sais faire du scratch, suis suis elle, elle adore ça, euh, mais euh, elle veut aller un peu plus loin maintenant. Et donc, l'autre jour, enfin, l'autre jour, c'est il, il y a deux ans, <rire> elle rentre encore dans mon bureau, elle me dérange encore une fois. Moi, j'étais en plein code, super compliqué, le fixing. Elle fait, papa, maintenant, je veux faire comme toi, je veux coder des lignes de code bien compliquées et tout. Et moi, je commence à réfléchir, je fais, bon, il faut que je trouve un langage. Euh, je sais qu'en général, on conseille de faire du Python euh, avec les enfants. Euh, moi, je n'ai jamais fait Python de ma vie, donc ça ne me branchait pas trop. Euh, a... Il <rire> y en a qui m'ont suggéré de faire du JavaScript. Mais bon, là, tu aurais eu des problèmes avec la tasse et les services sociaux. Ah oui, voilà. <rire> donc. Euh... Excusez-moi, il fallait contrôler un petit peu. Euh... <rire> moi, je suis un Javaïste. Moi, j'aime beaucoup le Java. Euh, mais c'est un petit peu verbeux, il euh, y a beaucoup de cérémonies qu'on on appelle ça Et il y a un autre langage, assez proche du, du Java, sur la JVM, qui enlève toute cette partie cérémoniale. Et ce langage, Saskia, c'est... Groovy Voilà, moi j'adore le groovy Moi aussi voilà. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas commencer avec le groovy avec Saskia euh, donc on a commencé, on a regardé comment on peut créer des listes, parcourir des listes. Mais assez rapidement, on est passé à l'étape supérieure, à modéliser des classes, euh, étendre des classes. Et là, elle s'est vraiment pris au jeu parce qu'elle a compris qu'elle pouvait modéliser tout ce qu'elle voulait. Et encore une fois, au lieu d'en parler... Allez, la démo euh, Live démo, et cette fois... En vrai pair programming En vrai pair programming avec IntelliJ. Ok, Sass, euh, donc là, il faut que tu me tiennes le micro un oui. peu. Euh, Qu'est-ce qu'on va se modéliser On pourrait se modéliser... Ah, mais... <rire> J'ai un standing desk. Là. Ouais, un jardin où il y aurait des chats dedans. Un jardin avec des chats, ok. On commence par faire une classe animale, vu qu'un chat est un animal. Donc, Donc classe je... animale. Classe animal. ok. Notre, im... notre animal, il va avoir un nom, string name. String name, ok. Et un âge, int age. Ah ok, int, age Voilà, okay. alors maintenant qu'on a notre classe animale, on va pouvoir créer notre classe chat Ok, donc classe, classe, 4. classe 4 Et comme un chat est un animal et qu'il va avoir les mêmes données que l'animal on va, on va faire hériter la classe chat de la classe animale En faisant classe 4 extends animal Extends, c'est ça Oui ok <rire> Donc comme ça il va avoir les mêmes données euh, et donc maintenant, on va pouvoir ajouter quelque chose qui est bien spécifique au chat. Par exemple, le nombre de miaulements par heure. Le nombre de miaulements par heure. Ça me Alors, ça va pas être mal. un int. Int et um, meow per, per, per hour. Hour. OK. Euh, et il nous faut la le dernière... jardin. Le jardin. Donc, euh, class Classe garden. OK. Et dans notre jardin, il y aura quoi bah, Des chats. OK. Donc, cats. Euh, il y aura Death Des cats. cats. Et euh, ah, en gros, oui, pour définir une liste... On fait les crochets. Ah, allez, c'est tellement simple. <rire> ok, donc maintenant, on peut créer nos chats. Voilà. Euh, donc, on va commencer par faire notre, un nouveau chat euh, qui va s'appeler nuage. Donc, def nuage égale newcat. Ok. Alors, son nom, c'est nuage. Nuage. Nuage. <rire> ok, son âge... Il a 3 ans, c'est un grand garçon ah, déjà. Ouais, c'est un, un grand garçon. Et le nombre de mien par heure, il doit en faire 7. Ouais. Ok. Et, Et un autre chat, Chamalo. C'est nos vrais chats. Hein. Oui. Je précise, c'est vrai, c'est nos, nos vrais chats. C'est nos vrais chats, chats ouais. C'est un peu les stars de la keynote aussi. <rire> Donc, name Chamalo. Chama. T'as oublié ah. le A Ouais. Chamalo, ok. Euh... Age, 3 ans. C'est le frère de nuages. Et. Combien de mielement il fait Lui, il en fait un peu plus, il doit en faire 12. 12 au moins, ok. 14. 14 <rire> Allez, 14. 56, j'aurais pu mettre. <rire> alors, euh, on crée notre jardin Oui, alors Dev Garden. Ok, New, New Garden. Garden. Garden. Et... Euh, euh, ah, non, j'ai pas besoin des points virgule. Hop. Tu l'avais mis tout à l'heure, ça avait marché. Hein oui, oui, parce que ça, ça marche. Mais euh, comme ça sert à rien, on les met pas. Donc maintenant, on va mettre nos chats dans le jardin. Ok. Donc, garden garden point... point. 4 Ok. Euh, donc là, on va faire euh, les signes inférieurs. Hop, peux... hop. Regardez comme c'est facile en groovy. <rire> nuage. là, on a mis nuage dans le, dans le jardin. On a mis nuage dans le jardin. Et, et maintenant, et... on met chamalo. Chama. <rire> chamalo. ok. Voilà, on euh, a nos chats. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va imprimer une phrase. Ok. Donc euh, je fais ça avec. Print Allen. Ok. Et on dit combien il y a de chats dans le jardin oui. par in, Alors, in, in the... the garden. Laille, ouais. uh, there are... Ok. Et là, qu'est-ce que je fais Comment j'accède à, à mon uh, jardin Le dollar. Dollar, ok. Et en tracolade, okay. uh, garden.4. Point size pour le nombre de chats qu'il y a. There are nanana cats. Ok, euh, on exécute ça pour voir. Allez, c'est parti. Va. On agrandit pour que tout le monde voit. Voilà, in the garden there are two cats. Euh, donc en, en logo on a fait une procédure, euh, en, en Scratch on a fait un bloc. Là, j'aimerais bien rajouter du comportement. Louise. qu'est-ce qu'on pourrait faire Une méthode. Ah, une méthode. On va rajouter une méthode, alors, dans notre classe chat. Euh, alors. On va aller faire parler nos chats un peu Oui. Ok. Donc, euh, void. Void, parce qu'on ne renvoie Talk. rien. Talk, ok. Pas besoin de paramètres. Ouh là là, attendez. Ouh. Parenthèse. Hop. Pas besoin de paramètres d'entrée. Non, pas la peine. Ok. Et là, on le fait parler par... Oui, print Println, Ok. Hello, my name is uh, name en euh, accolade avec le dollar devant. Ok. Pareil pour uh, l'âge. I am, I am dollar age, age en donc là, on peut accéder aux attributs. And I do uh, donc dollar ou per hour mil per hour. Mi -per hour. Et tu m'as dit tu veux un point d'exclamation. Oui. Okay. D'accord. Euh, et moi, maintenant, j'aimerais bien me balader dans le jardin et interroger chaque chat. Bonjour <rire> Ok, comment je peux faire ça euh, Donc, on va, on va appeler notre méthode. Alors, on va, faire, on va aller dans notre jardin. Oui. Euh, point 4. Ok, et là, on va faire quoi On va appeler notre méthode. Donc, entre. Non. Point, ah, point faut, each pour voilà. chaque chat. Chaque chat, donc each. Là, on va parcourir notre liste des chats. Euh, là, on fait un peu du groovy. Hop, hop, hop, hop. Je pourrais ne pas l'utiliser, utiliser IT à la, à la place, mais là, on, on, montre, on, bien. on montre bien. Et qu'est-ce qu'on fait avec notre chat Donc, cat.talk ». OK. Euh, et c'est tout, non Bah oui, allez, on, exé allez, on exécute le on script. On exécute le script. Et. In the garden, there are two cats. »« Hello, my name is Nuage, I'm free, I do 7 miles per hour. Hello, my name is Shamalo, I'm free, and I do 14 miles per hour. Voilà, donc là. Vous pouvez voir qu'on a déjà euh, euh, fait pas mal de, de notions de programmation orientée objet. Euh, et vous voyez, rien qu'avec des print allen, ça suffit. Euh, moi, je pensais que ça n'allait pas trop leur plaire parce qu'il n'y a rien de visuel et tout. Mais euh, le, le fait de comprendre qu'ils peuvent modéliser et tout, euh, ça les passionne. Vous pouvez retrouver ces scripts... Euh, mmh. Sur le compte, compte GitHub. GitHub de Sasia bien sûr, parce qu'elle a un compte GitHub, bien sûr. Oui, Donc, euh, c'est facile, c'est GitHub euh, Sasia Blanc. Euh, vous retrouverez peut-être pas exactement ce script-là, mais elle a, elle a plusieurs scripts qu'elle a, qu a mis, euh, notamment ce script... Euh, Internet, il est vraiment lent. Hein. Ça va être marrant pour la dernière démo, aussi. Oh, oh non <rire> Déjà, elle n'a pas marché à Dvox France, alors. Euh. Oh, ouais, ouais. Juste, attends. T'as moi. D'ailleurs, c'est quand que tu fais le compte, moi. Alors, euh, là, par exemple, c'est ce qu'elle avait fait il y a quelques années. Elle avait modélisé son école. Donc, school, classroom, uh, human, teacher, student. Euh, donc, pareil, si vos enfants commencent un peu à grandir et qui veulent euh, euh, bah, euh, faire un peu de la programmation comme vous, peut faire de l'objet. Franchement, Groovy, c'est euh, bien. Voilà, bon, je suis de la plus pour Groovy, j'adore Groovy. <rire> euh, et donc, et donc, et donc, et donc, on va finir avec notre... Euh... Dernière démo. Notre dernière démo. Ah ouais, ça va, on est bien dans les temps. Ok, donc... Euh... On revient là. Donc ça... Mais il ne faut pas seulement se limiter à la programmation. Il faut aller plus loin. Par exemple, en jouant avec euh, un Raspberry ou en s'amusant avec euh, un Robonao. Nous, c'est ce qu'on a fait quand on a découvert Makey Makey. Alors, Makey Makey, vous les voyez là Tu t'expliques un peu ce que euh, On n'entend pas avec le. Ah oui. Alors, Makey Makey, c'est des petits modules. Voilà. Euh, tout simples qu'on branche en USB. Et après, on a des, des, des câbles crocodiles qu'on accroche à des. des. des. des, des euh, trous. <rire> <rire> qui sont associés à des touches du clavier. Et en fait, dès qu'il y, euh, qu y a le euh, courant conducteur avec ces câbles, ça simule cette touche. Et ça permet de créer des interfaces de folie. C'est super, euh, super bien. C'est super bien, c'est super simple comme principe. Mais euh, euh, ils ont créé des interfaces de folie, genre des, des manades géantes avec du papier alu, des trucs comme ça. Donc euh, euh, ça donne une nouvelle dimension et euh, vous allez voir, ça va décupler leur créa créativité. Et donc nous, pour cette dernière démo, on va vous montrer un petit peu du Makey Makey, mais aussi, mais aussi du Scratch. et Louis, et on va combiner tout ça. Avec un jeu que tout le monde adore, Minecraft. Parce que je ne suis pas le seul papa passionné par la programmation pour les enfants et tout ça. J'ai des collègues encore plus fous que moi. Eux, ils se sont dit, eh ben, on va créer quelque chose qui permette de relier Scratch avec Minecraft. Et ils ont créé un projet que vous pouvez aller voir là-bas sur Learn.Study. Et ils se sont dit, ce serait bien qu'on puisse définir des blocs dans Scratch et que ça rajoute du comportement dans Minecraft. Euh, petite note technique, ils ont utilisé Vertex pour ça, donc euh, Vertex, c'est génial, donc vous devriez essayer. Eux, ils utilisent Vertex avec l'EventBus, et ils envoient des données entre Scratch et, euh, et Minecraft. Et on va vous faire une démo de ça, et nous, on a rajouté un petit côté euh, Makey Makey. Donc, euh, il me faut un petit peu de préparation, parce que je crois que je n'ai pas, euh, pas démarré Minecraft. Hein. Sinon, ça allait faire la musique pendant toute la conférence. Ah oui, il y a le bruit de la vache qui fait... <rire> OK, donc je vais démarrer Scratch. Euh, Scratch, pas du tout. Euh, Minecraft, ça devrait être relativement... Ah mais Là, il me dit Play Offline, ça, ça, ça commence très très bien. Ah, Play, ouf Alors, je vais démarrer Scratch, je vais aller sur le serveur que mes, mes collègues ont mis en place et qui crée, cette, qui crée ce lien non, non, non, Luis. Oui. Ah. <rire> Multiplayer. Euh, donc, on va aller sur leur serveur. Hop, join server. On va espérer que ça marche. Logging in. Très bien. Donc, euh, ça, tu peux me tenir un peu le micro -y. Oui Alors, euh, là, on a un Minecraft classique. Et euh, on peut taper des commandes dans Minecraft. Et là, ils ont rajouté une commande qui s'appelle make. Et quand je tape make... Ça crée un lien ici que je peux cliquer. Et on va le copier, coller. Et ce lien, je vais le copier dans une nouvelle fenêtre. OK. Et ça, ça va m'ouvrir un scratch, un scratch X expérimental. Et là, j'ai des blocs vraiment qui sont spécifiques à Minecraft. Donc, je peux faire parler une entité, je peux faire afficher un titre. Mais en même temps, je peux faire du scratch. Je pourrais faire un jeu. Je pourrais combiner le Mario de Loïs, par exemple, et que quand euh, il, il saute sur, quand il récupère une pièce, ça fasse quelque chose dans Minecraft. Donc, imaginez un peu les trucs de folie qu'on peut faire. Euh, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire quand le drapeau, la... euh, non, euh, non, non, quand la touche espace est pressée, on va afficher un titre dans Minecraft. On va faire, par exemple, afficher Vox Day Days. Okay. Et cette touche espace, en fait, on va la mapper sur notre Makey Makey. Et donc, normalement, si les demo gods sont avec nous, à Devox France, ils étaient très très méchants contre nous. Donc là, on va voir. Il faut déjà qu'on qu le branche, parce qu'on avait déjà ah, oui. oublié de le brancher ah, la dernière fois. À Devox alors. France, on avait oublié de le brancher aussi. Ouais, mais après, ça marchait pas quand Et même. Et après, même quand on l'a branché, ça ne marchait ouais, pas. Ça, marchait, ça pas. marchait pas quand même. Alors... Ça n'a jamais marché. Euh... <rire> non, ça marche toujours à la maison. Ah Là, on a, on a un autre petit défi. On a un time-out sur le serveur parce que le, le, le réseau ne marche pas. On est souple, on a 10 minutes. Oui. Non 14. Ah, c'est bon, ça marche Alors, Non, oui, tu dois oui. tout refaire euh, Oui, parce qu'il il faut que je refasse tout parce que je crois qu'il va créer un nouveau event bus. Euh, dans Vertex, je suis désolé. Hop, on va se dire que ça va aller. Tac, tac, tac. On espère. Yeah, hop, yeah. paste, la Hardcore Programming. C'est parti. Contrôle. T'entends la vache Oui, <rire> déjà. More blocks. Tac, et title. Vox Days. Ah, on va bah, juste écrire Vox parce que je suis stressé même. Non, oh, c'est non, non. Allez, hop. Euh, on met lui à côté, vite, avant le time-out. T'as tout branché, Saskia Non, pas du tout. Ah ouais C'est le... là qu'il faut le brancher. Oui, mais, oui, mais... tu peux le brancher, là. Mais Vogue Day. Ok, alors. alors. Euh, moi, je vais tenir la terre. Et... Et quand on va se toucher tous les... Oh non bah, Oh non oh, Ils sont méchants ils sont méchants. Très méchants. Je, je crois que les démos gosses veulent pas qu'on fasse des démos finales en fait, chaque fois. Je, non. Hein ouais. Bon, au pire, on le fait sur Scratch normalement. On le fait sur Scratch normalement. Ok. Alors, normalement, quand on allait se toucher la main, là dans Minecraft, il allait afficher en gros titre, en bloc bien dégueulasse de Minecraft, <rire> Vox Days. Euh, je sais pas pourquoi. Là, c'est pas cool. Euh, on va. Oh là là. Oh là là. Euh, oh là, là. Alors, quelle déception à chaque fois, hein. Euh, bon, c'est la Coupe du Monde, on va mettre un ballon de foot. Là, oui, ce oui. faut, dans ces cas-là, il faut inventer un peu de euh, Pourquoi un et, ballon de foot J'aime pas le foot, moi. Bah oui, mais allez, ça, ça te fait un petit défi. Et alors euh, Events, quand Space est touché, on va faire euh, Control euh, forever, on va faire bouger le ballon. Ok C'est un peu nul, mais je suis désolé. Et mais... euh, fait euh, quand même qu'ils euh, qu rebondissent. Que... Et qui rebondissent, Ok. Euh, donc euh, euh, sous -ce, Louis, c'est dans si motion, et un edge voilà. okay. Et fais le tourner aussi comme ça, il tourne. Nan, non, non, non c'est on... bon. Et on fait tourner de 15 degrés. Voilà. Allez, soyons. Okay. Allez. <rire> il va bouger dans tous les côtés. Euh, bon, ben bah maintenant, on va essayer de se toucher. Vous êtes prêts Oui. Louis, attends, vas-y, tiens ta soeur, euh, la main de ta sœur, attention, et ah. c'est parti, yeah Ouais, ça marche Wouhou. Non, mais attends, tu peux pas Donc mais... voilà, euh, alors on a vraiment pas de chance, avec. Bon, chaque fois on se dit, oh, on va faire une démo qui tue et tout, euh, on suis très fois, content avec euh, l'histoire de, de, de, de, de Minecraft, euh, Rappelez-vous, learn.study euh, et tapez make, et vous pourrez le refaire à la maison. Euh, là, c'est pas la faute du serveur, hein, c'est la faute du réseau ici. Euh, parce que mes potes, et hier, je leur ai dit, ne poussent, parce qu'ils n'arrêtent pas de pousser des nouvelles features, je fais, s'il vous plaît, ne touchez à rien, parce que demain matin, on fait une keynote là-dessus. Euh, mais bon, là, on a eu avec le ballon, ça fait un petit côté, euh, yes, la coupe du monde euh, c'est tout pour nous. On était vraiment très contents. J'espère que ça vous a ah oui. euh, plu aussi, que ça vous a donné des oh idées. Et surtout que ce soir, quand vous rentrez chez vous, euh, que vous aurez envie d'apprendre ça à vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, à euh, vos petits neveux, nièces, euh, ou <rire> petits enfants, petit. bref, ou à votre mari, <rire> ou à votre femme, votre cher, votre frère. Bref. À n'importe qui. Moi, moi j'adore faire, je fais du scratch moi-même. Hein. Je, je, parfois, je, je me dis, allez, je me code un petit truc en scratch. Je fais même des scratch Katakoda. Vous devriez essayer, c'est super. Euh, on est là toute la journée. Si vous avez des questions... Si vous voulez en parler et tout, hein, on est là. Et on est aussi à la fête, là, ce soir. Cette fois-ci, on pourra rentrer, parce qu'hier... <rire> Et on n'a pas pu rentrer au speaker Ordinaire parce que on euh, est était mineure. dans le casino et mes enfants sont mineurs, donc on n'a pas pu rentrer, hélas. Euh, mais ce soir, on pourra rentrer à la brasserie. Donc, euh, ouais. on vous remercie beaucoup. Merci. Merci.